Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer. Nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly. Bonjour. Le frère Éric Paulet. Bonjour. Et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier, nous sommes le 3 avril, cinquième vendredi de carême de l'an 2020 après le Christ. Nos églises nous manquent. Cela fait deux semaines, parfois trois, que nous ne pouvons participer à la liturgie, que nous ne pouvons rendre visite au Saint-Sacrement que nous ne pouvons nous arrêter devant cette statue, cette icône, ce tableau, pour confier à nos intercesseurs nos inquiétudes et nos préoccupations. Nos églises nous manquent au moment même où nous pressent de nouvelles raisons de nous y rendre. Ne pouvoir aller aux funérailles d'un proche, ne pouvoir confier une journée harassante à visiter des malades, ne pouvoir présenter à Dieu une supplique pour son travail, pour son entreprise, pour sa famille, pour ses examens, ne pouvoir venir chercher la paix du cœur. Certes, tout cela, on peut plus ou moins le faire de chez soi. Mais rien ne remplace ce moment où l'on franchit le seuil d'une église en laissant le monde derrière soi. Ce moment où l'on se signe de la croix de notre baptême avec l'eau qui a servi à notre baptême. Ce moment où l'on s'approche de l'autel du Seigneur, où on le vénère en s'inclinant. Ce moment où l'on s'agenouille devant le tabernacle en ouvrant son cœur devant le saint corps du Christ Jésus. Oui, nous sommes privés d'Église et nous en sommes privés au milieu d'une épidémie à quelques jours de la Semaine Sainte. Je viens de retranscrire beaucoup de messages reçus ces derniers jours et je ne les évoque pas pour appuyer sur une plaie, mais pour aviver le désir. Pour inclure dans notre espérance cette parole du psalmiste, Dieu nous méditons ton amour au milieu de ton temple. Le moment est venu de dire cette parole sous le mode d'une espérance. Dieu nous méditerons ton amour au milieu de ton temple. Espérer méditer l'amour au milieu de son temple. Cette espérer, pardon, espérer méditer l'amour de Dieu au milieu de son temple. C'est espérer bientôt. Entrer à nouveau dans une église avec une prière qui aura été creusée par la privation d'église. Mais cette espérance va plus loin, car espérer méditer l'amour de Dieu au milieu de son temple, c'est aussi espérer vivre de l'amour de Dieu éternellement dans le temple du corps glorieux du Christ. Nous sommes privés d'église, mais nous ne sommes pas privés de l'église. Si le Christ habite en nous, puisque nous pouvons alors espérer. Pour nous replonger dans cette espérance du temple de Dieu, du temple éternel, de la, du temple du corps du Christ, euh, qui est notre espérance céleste, mais aussi de l'espérance de retrouver cet accès à nos églises favorites, à notre prière dans nos églises, Eh bien nous nous sommes tournés, pour, euh, euh, vers un texte du premier livre des rois. Au chapitre 8e, il s'agit de la prière du roi Salomon pour la consécration du temple tout neuf euh, qu'il a élevé au Seigneur. « Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a personne comme toi parmi les dieux dans les cieux là-haut et sur la terre en bas. » Garde ton alliance et ton amour envers tes serviteurs qui marchent devant ta face de tout leur cœur. Est-ce que Dieu demeure sur la terre Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette demeure que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière que ton serviteur t'adresse, devant toi, aujourd'hui. Que tes yeux soient ouverts sur cette maison jour et nuit, sur ce lieu dont tu as dit, mon nom est là. Pour écouter la prière que te présente ton serviteur en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple qui te prie en ce lieu. Et toi, sois attentif à ce lieu où tu demeures. Depuis les cieux, écoute et pardonne. Qu'il y ait famine sur la terre, qu'il y ait peste, qu'il y ait la rouille, la nielle, les sauterelles, que l'ennemi monte contre les villes du pays, tout fléau ou toute maladie, toi, quel que soit le motif de la prière, de la supplication de tout homme, de ton peuple Israël, ton peuple, quand il connaîtra le fléau, étendra les mains vers cette demeure, toi, écoute du haut des cieux où tu résides, pardonne, agis, traite-le selon sa conduite, puisque tu connais son cœur, car toi seul, tu connais le cœur de tous les hommes. » Alors cette euh, grande prière de Salomon, euh, qui est à la fois dans l'histoire euh, d'Israël, qui est absolument fondamentale pour la, la théologie du Temple, mais euh, beaucoup d'éléments que Salomon euh, donne dans ce, sa, sa prière, nous les faisons nôtres parfaitement. C'est vraiment, nous aussi, nous, nous, nous, nous souhaitons avoir ce lieu euh, notamment en temps d'épidémie, en criant vers Dieu « Écoute et pardonne !» Alors c'est vrai que euh, s'il y a bien euh, un texte dans l'Ancien Testament que l'on peut prendre de, comme ça en face, enfin sans, sans, sans, sans le soumettre à des interprétations compliquées, c'est bien celui-là. Tout ce qui est dit là-dedans, on peut vraiment le faire nôtre. Euh, ça n'a pas pris une ride. Euh, absolument tout ce qu'il y a, aussi bien la confession de Dieu, que la prière devant les, les nécessités, face auxquelles on se trouve très démuni. Euh, et bien entendu, ce qui est au cœur de la prière, c'est la consécration du lieu. Alors ça, il y a un attachement à un lieu. Hein. Voilà. C'est ici, c'est ça qui... qui c'est devient... vraiment ça le, le, le, le, le nerf de cette prière, puisque, au fond, euh, nous pourrions imaginer que Salomon se rende au temple pour demander à Dieu sa protection contre les fléaux qu'il nomme, d'ailleurs, hein, peste, rouille, miel, etc. Et il le fait, et bien entendu que euh, tous sont appelés à le faire, à adresser une prière à Dieu directement pour être délivré des fléaux et pour que ses bienfaits se répandent. Ça, c'est tout à fait normal. Mais la particularité de la prière que nous avons ici, c'est qu'il ne prie pas pour cela. <rire> il prie pour que le lieu euh, qu'il est en train de consacrer, avec une célébration liturgique dont le livre des rois donne les détails, qui est très intéressante d'ailleurs, mais il prie pour que le lieu soit consacré et que du coup, lorsque l'on viendra prier en ce lieu à Dieu pour lui demander ses bienfaits et puis euh, d'être euh, délivré des, de ses, des fléaux, eh bien que Dieu écoute. Donc en fait, ici, l'objet de la prière, c'est que... La maison euh, du Seigneur devienne le lieu où on prie Dieu. Hein oui, C'est là, là qu'il y a une, quelque chose de, de spécifique et qui est euh, tout à fait remarquable euh, pour nous, puisque ça suppose et que dans son réalisme, Salomon a bien compris que euh, il est vain, d'une certaine manière, d'offrir à Dieu, euh, pardon, de présenter des demandes à Dieu si on ne les présente pas depuis le lieu qui convient. Et euh, ça, c'est tout à fait important, parce qu'on voit bien que ce qui est en jeu là-dedans, c'est aussi le réalisme de notre incarnation. Nous sommes, euh, nous sommes, nous, hommes, quelque part dans le monde, hein, et pas euh, en dehors du monde. Nous sommes bien spatialisés, localisés, euh, par toutes sortes de, de coordonnées. Nous, en, nous expérimentons le froid, la chaleur, et actuellement, les virus. Donc, euh, on voit bien que le lieu. Alors oui, à une époque, on a beaucoup, on s'est beaucoup demandé d'où tu parles hein, et euh, d'où est-ce que tu dis ce que tu dis, ce que tu dis. Ben, là, c'est un peu en sens là qu'il faut le prendre. C'est-à-dire quand tu pries, d'où est-ce que tu pries hein, Depuis quel lieu Est-ce que c'est le lieu idoine Alors ça, c'est une c'est quelque chose de très important parce que euh, en fait, dans les cultures anciennes, et ça je crois que d'abord on peut faire une petite remarque générale, c'est Dieu ou les dieux d'ailleurs qui choisissent où ils sont vénérés. Euh, ce ne sont pas les hommes qui déterminent l'endroit d'où on doit adresser la prière aux dieux. Euh, de la même manière, euh, ce sont aussi les dieux ou Dieu qui fixent le culte. Puisque le culte permet d'entrer en relation avec Dieu et que Dieu est plus grand que nous, ce n'est pas nous qui décidons comment on rentre en relation avec Dieu, c'est Dieu qui décide où les dieux. D'ailleurs, de ce point de vue-là, là, ici, la problématique est commune aux religions du monde euh, et, euh, et à Israël et même à la nôtre, en fait. Oui, parce que on peut penser, par exemple, euh, à, toutes les, comment dire, à, à tous les sanctuaires. Euh, où tous les hôtels bâtis par les patriarches, oui. en réalité c'est là où Dieu s'est manifesté voilà, à Jacob, à Moïse, à Abraham, etc. Oui, voilà, à oui. chaque fois que Dieu s'est manifesté, c'est donc qu'il a choisi oui, ce voilà. lieu pour se manifester. De la même façon, euh, euh, nos sanctuaires mariaux sont les lieux où voilà. la Vierge a choisi d'apparaître. Mais on comprend en réalité très bien cette, cette, cette manière de faire, puisque dans notre propre vie, nous avons les lieux dans notre existence où Dieu, est spécialement, nous a parlé d'une manière toute particulière. Oui, oui. Et pour nous, ce sont devenus des lieux, des lieux simples, oui. simples de, de, de la, pour notre vie. Hein. Donc chacun, en réalité, c'est vraiment l'initiative, c'est Dieu qui l'apprend. Alors, dans notre histoire dominicaine, il y a un petit miracle qui souvent fait sourire, mais en réalité qui est très sérieux. C'est depuis à Fanjot, depuis le Seignadou, on voit l'endroit où une boule de feu a montré à Saint-Dominique où il devait fonder le monastère de Prouille. Et c'est exactement, au fond, c'est la version médiévale de la prière de Salomon, ce miracle du Seignadou, puisque c'est bien Dieu a montré l'endroit d'où il voulait que s'élève vers lui une prière pure, puisque c'est pour y fonder un monastère de demonial euh, dont la vie même est consacrée euh, dans, à, à, à présenter à Dieu cette prière. Donc, euh, on voit que Dieu, là, a donné un signe hein, sur le, le lieu qui lui plaisait, en quelque sorte. Euh, et, et du coup, évidemment, c'est très important, parce que ça veut dire que nous avons l'assurance. Pourquoi est-ce que Dieu procède ainsi C'est parce que Dieu nous donne ainsi l'assurance que... En ce lieu-là, notre prière sera entendue. Autrement, si nous n'avons pas cette assurance-là, notre prière est incertaine. Nous ne savons pas si nous, sommes, si nous serons exaucés, sinon euh, par euh, une certitude subjective, comme euh, fera Luther, mmh. qui estime que l'œuvre le, bonne de Dieu sur nous est l'objet d'une certitude subjective, la, la, la certitude du salut, comme il disait. En fait, non. Ici, nous, sommes, nous ne sommes pas dans une certitude subjective, nous sommes, nous sommes dans une certitude objective, puisqu'elle est fondée sur une manifestation de Dieu lui-même. Euh, et donc, c'est évidemment la raison pour laquelle Enfin, c'est exactement la même chose qui fait qu'il y a des temples et qu'il y a des prêtres. Euh, parce que, là aussi, les prêtres ne sont que les instruments du Dieu qui agit par eux. Un prêtre est pris parmi les hommes, mais, mais il exerce un, des actes qui sont des actes impérés, déterminé euh, de but en but, par Dieu lui-même. Euh, donc c'est vraiment absolument la, la même logique. Donc ça, c'est la première chose euh, qui est donc euh, fondamentale pour comprendre hein, euh, pourquoi euh, ben, nous sommes touchés aussi par les, par les, par les, les lieux saints. Bien entendu, euh, après on peut adjoindre des, des, des raisons de convenance, on parle de... que la, la terre n'est pas un lieu uniforme, il y a des lieux qui sont... Euh, plus concentré en quelque sorte par par des je sais pas, par des paysages par des par une histoire par, il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte pour localiser euh, la présence de Dieu au plan naturel bon mais là nous sommes sur un plan qui est plus élevé qui est surnaturel l'autre grande raison euh, c'est que pour cette cette grande prière de Salomon qui permet de vraiment de la de la, de la juger c'est euh, c'est le spécifique d'Israël pour le coup puisque le dieu de l'Alliance s'est révélé comme euh, dieu des nomades frugaux et non des sédentaires épaissis par l'abondance. Et euh, c'est pourquoi dans le temps au désert, Dieu euh, occupe un sanctuaire mobile. Et à cela, il y a une raison même théologique, c'est que euh, Dieu étant le créateur, on ne peut pas lui le localiser. Donc il est partout chez lui, Donc, un sanctuaire mobile correspond bien à sa transcendance en fait. Et on voit bien qu'en Israël, le passage à un sanctuaire construit en pierre, en dur, comme, on les, comme possèdent les, les dieux des nations, qui eux font partie de, du monde. Les dieux des nations sont des créatures qui font partie de l'ordre du monde, donc il est logique qu'ils soient spatialisés. A l'inverse, pour, pour Israël, ça a été, ce passage a été difficile. Et on voit bien que David a voulu construire un temple, cela lui a été refusé, euh, finalement c'est Salomon, mais on voit dans cette prière qu'il accompagne cela d'une multitude de, de, de, de précautions. Ah, voilà. euh, pour justement ne pas avoir l'impression, on voit bien ici qu'il ne veut pas forcer la main à Dieu hein, en construisant ce temple, c'est pour ça qu'il euh, supplie, il vient humblement. Et Alors ici, nous sommes de fait dans une, un, un jeu intéressant, puisque euh, Dieu était réticent à ce qu'on lui construise un temple, mais il a fini par accepter. De la même manière qu'il était réticent à l'institution de la royauté, mais qu'il a fini par l'accepter. Euh, donc, en fait, le, là nous sommes exactement devant les, les quelque chose où Dieu euh, assume euh, une attitude qui n'est pas forcément la plus juste de la part de l'homme. Mais à partir du moment où lui-même l'assume, eh euh, il va l'habiter de l'intérieur et il va bah, du coup, lui faire porter des fruits. Qui, qui, c'est un mal pour un plus grand bien, en quelque sorte. Et, et du coup, c'est comme ça que le, le temple, donc ce temple de pierre, ambigu, parce qu'il risque de spatialiser Dieu, en fait, toutes sortes de précautions sont données pour que ça ne soit pas. qu'on ne le comprenne pas en ce sens-là. Hein, vous avez vu, est-ce que Dieu demeure sur la terre Les cieux des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette demeure que j'ai bâtie, etc. Donc, en fait, comment ça se passe C'est qu'il y a des raisons de convenance, dans un second temps, qui veulent que le temple soit l'objet, devienne un lieu de pédagogie. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, il y a un seul temple, puisqu'il y a un seul Dieu, euh, un seul roi seul peuple et euh, au fond ce temple de jérusalem il est placé sous le signe de l'unité euh, de l'unité divine de l'unité du grand prêtre hein, de l'unité euh, du peuple qui le sert euh, de l'unité de la loi euh, en vertu de laquelle on lui rend un culte en ce lieu là donc ainsi assumé par dieu eh bien ce lieu qui pouvait être ambigu au départ euh, perd cette ambiguïté et devient une véritable pédagogie euh, et euh, bien entendu que euh, on ne peut pas ne pas penser à, à, à l'accomplissement dans le Nouveau Testament de tout cela euh, ou de fait c'est bien nous verrons ça peut-être une autre fois ça vaudrait la peine de creuser mais le, le fait que le Christ s'identifie en partie au temple mais comme un temple nouveau euh, non construit de main d'homme voilà, non construit de main d'homme ça vient à plusieurs endroits et puis euh, « Détruiser ce temple, et en, en, en trois jours, je le relèverai. » Et il parlait du sanctuaire de son corps, dit-on dans ces gens, chapitre 2. Donc en fait, le, tout ça est assumé. Alors, ce qui, ce qui advient là-dedans, c'est que le temple accède au statut d'une véritable médiation. Une médiation entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire un lieu institué par Dieu, avec des règles, un culte, euh, toute une discipline qui tourne autour, alors qui va, qui ne cesse de croître dans l'ancien testament, euh, qui inclut bien entendu le culte, la loi, l'interprétation légale, le, le, le, la conservation des écritures, euh, même l'économie et même, euh, enfin, euh, au fond, à l'époque du Christ, c'est le, le temple est devenu le catalyseur de tout le pays. Et donc ça devient une, du coup tout. Tout ce qui s'y fait, selon la, la loi, de, qui est réglementée par la loi de Moïse, du coup, devient une sorte d'épiphanie de l'observance juste de la loi. Euh, donc, c'est une véritable médiation, hein, authentiquement, c'est-à-dire un, un, un lieu qui euh, s'empare des réalités de ce monde, qu'elles soient morales, économiques ou religieuses, pour les transformer en réalité divine. Euh, et euh, donc, euh, alors évidemment, ce qui, ce qui, ce qui, euh, comment est-ce que ça rejoint notre notre grand, ce qui est notre souci, euh, qui est l'espérance Eh bien, c'est que on voit bien que en instituant ainsi une demeure stable, euh, construite qu'il habite, eh bien, Dieu donne un, un, un fondement très ferme euh, à l'espérance, au sens où, euh, eh bien, il euh, il, il nous dit que dans ce lieu qu'il a choisi, euh, et, et où on, on lui rend le culte qui lui plaît, eh euh, c'est le lieu par excellence où il va déverser ses grâces. Et donc c'est pour ça que la prière dont nous avons parlé avec Anne hier, dans, dans le cas d'Anne, c'est une, une prière qui est vraiment de, toute, de tout son être, hein, qui est d'une très grande intensité. Ici, nous atteignons autre chose qui est la prière liturgique, c'est-à-dire la prière normé par une règle qui vient de Dieu, et du coup, ben, qui retourne à Dieu. <rire> et, euh, et donc, ça nous dit que nous pouvons avoir une, une immense confiance dans la prière que nous présentons à Dieu, dans ce cadre-là. Au fond, avec Anne, nous voyons la sainteté personnelle, qui, qui là, qui, pour le coup, qui, qui ose demander beaucoup de choses au Seigneur. Euh, là, nous voyons la sainteté du peuple, la sainteté de l'Église, en fait, qui, euh, qui, est, qui est aussi présupposé à toute prière personnelle. Le temple, en fait, c'est le lieu où on se tourne vers le Seigneur, et se tourner vers le Seigneur, c'est bien un acte d'espérance. Oui. Hein, euh, c'est vraiment se présenter devant le Seigneur, il y a un acte de foi, mais un acte d'espérance, au sens où tout ce que l'on apporte, comme, comme de soi-même, de notre vie, de, voilà, on le présente, euh, en vue de quelque chose, en vue oui. que Dieu, le, le, ce que tu disais sur la médiation, hein, que ça devienne quelque chose de, de supérieur. Alors, ce qui est très beau dans ce texte-là aussi, c'est qu'on voit bien que c'est l'espérance commune aussi qui est, qui est là, euh, qui, qui se trouve ici, c'est-à-dire que c'est bien tout un peuple qui, est, qui communie dans une même espérance euh, concernant ce lieu et puis les, tous les bienfaits qui vont s'en déverser, euh, mais c'est du coup euh, c'est vraiment la dimension euh, ecclésiale hein, de l'espérance que nous voyons ici c'est à dire euh, ben, c est, c est, c est pour... et alors je pense que pour nous qui célébrons des, des liturgies actuellement euh, sans être en face du peuple euh, du peuple de Dieu c'est euh, vraiment, euh, il faut se rappeler de ces choses là et pour euh, les fidèles qui nous écoutent aussi, euh, que en fait ben, nous, nous continuons à communier dans une même espérance euh, euh, par justement par le, par le lien baptismal par le, par le lien de, de la liturgie euh, même si euh, la nécessité du temps fait que euh, nous ne pouvons pas lui donner son expression absolument tangible mais pourtant c'est bien ce qui nous continue à nous animer avec le temple nous, nous voyons donc tout un peuple qui se rassemble et qui vient présenter c'est ce que dit la prière de Salomon elle vient présenter une prière et spécialement pour tout ce qui peut être des fléaux collectifs hein, que, euh, euh, que le peuple peut avoir à, à, à, à supporter, et, et il va venir supplier, mais en même temps, on voit bien que cette prière, de quelque manière, elle, elle, elle, elle, va, elle conduit à Dieu. Le temple sert de marchepied pour avoir une espérance plus haute. Ce n'est pas simplement la libération, il euh, y a quelque chose de plus. Oui, dans la mesure où, justement, le temple fait que cette prière devient divine, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle est, étant assumée par un ministre, c'est euh, est comme si elle était agréée par Dieu. Mm -hmm. Et du coup, elle n'est plus simplement la prière que le prêtre présente au nom du peuple, mais elle est la prière que le prêtre répète au nom de Dieu. Mm -hmm. Et euh, ça, ce qui est absolument décisif pour la logique de l'incarnation, hein, bien sûr, mais, mais que, dont on voit déjà les prémices ici. C'est-à-dire que le, le prêtre, en tant qu'instrument de Dieu, il est instrument y compris quand il prie. Lorsqu'il prie, il n'est pas uniquement l'instrument du, enfin, du enfin, le, le, le représentant du peuple. Et, et ça, c'est vrai de Salomon ici. C'est-à-dire qu'en Salomon, il y a en plus, quand on pense à tous ces textes sur Salomon, époux de la sagesse, et Salomon messianique, hein, qui est déjà en quelque sorte une figure du Messie, bon, eh bien, euh, il, est Dieu, il est divin en quelque sorte, présentant euh, une prière qui est, exaucée par, enfin, qui est assumée par Dieu lui-même. Et donc dans ce cas-là, ça rejoint à ce que nous disions euh, hier, euh, c'est-à-dire que, que la prière euh, élargit l'espérance, hein, qu'elle fait, qu fait accéder en fait à des biens plus grands parce qu'elle est assumée d'en haut, comme on le voit avec euh, le peuple qui tend les paumes vers la demeure et vers, euh, vers le Seigneur. C'est ça. Là. Cet, ce geste mmh. du peuple tout entier tourné vers le Seigneur, les, les, pas, avec les, les paumes dressées, hein, vers Dieu, euh, montre bien en fait le rôle du sanctuaire que d'offrir ce lieu où précisément, on est là pour le faire. Mmh. Hein? Mmh. C'est l'admirable échange, en fait, dont on parle, une hymne médiévale. Frère Éric, quelques éléments complémentaires. Oui, à partir de, de saint Augustin, qui affirme clairement la, la nécessité du lieu. Dans les confessions, par exemple, il reprend l'adage « les murs font-ils les chrétiens Et il répond par l'affirmative, il ne s'agit pas simplement pour un philosophe d'être séduit par la nouvelle philosophie avec au centre le nom du Christ. Il s'agit pour le philosophe de faire le pas jusqu'à entrer dans une église pour y recevoir le baptême. Les murs font d'une certaine façon le chrétien. Pourtant, Augustin est très réticent sur la notion de lieu. Il y a beaucoup de, de paradoxes, en quelque sorte, dans, dans, dans sa réflexion. Il vient, au terme presque, de la période patristique, période dans laquelle les chrétiens se sont longtemps définis comme des religieux sans lieu, d'une certaine façon, ou dont le seul lieu est la communauté, et le rassemblement. Avec les toutes tout premières traces de, de prières chrétiennes, où une communauté se réunit et, et loue, les, loue le Christ, sans lieu défini. Il fallait aussi s'opposer de façon radicale à tous les temples païens, à toutes les, les formes très, très concrètes de, de, de lieux de lieu consacrés à une divinité. Notamment parce que on y faisait des sacrifices – On y faisait et, des sacrifices. – Alors que pour les, les chrétiens, le sacrifice du Christ était le sacrifice. – L'unique sacrifice, l'unique sacrifice. sacrifice. Euh, Augustin est encore à une époque où on ne voit pas de statue dans les églises, où on ne voit pas de crucifix. Euh, la croix y est présente simplement comme une ornementation, dans, un petit peu comme quelques éléments d'architecture, mais guère plus. On est donc dans, dans une certaine, une certaine réticence par rapport aux lieux, d'autant plus que ceux qui s'accrochent à des lieux euh, sont, euh, sont les schismatiques donatistes. Lesquels donatistes, partisans de Donat, restreignent les bienfaits de la Passion à un lieu, une église, leur église d'Afrique. Augustin est absolument révolté sur cette, au sujet de cette, euh, de cette réduction topographique des bienfaits de la rédemption. Autre exemple encore de cette relativité en quelque sorte du lieu, c'est la chute de Rome où Augustin voit comment un lieu tout chargé soit-il de, de valeur et d'humanité, de grandeur même religieuse peut disparaître. Si bien que pour Augustin le lieu n'a valeur qu'en tant que signe. Et comme signe, il faut, pas, il faut se laisser porter par lui et non pas s'attacher à sa matérialité et comme au sujet de la musique Augustin craint tout ce que la beauté du lieu en quelque sorte, les marbres, les sculptures, tout, cette, tout ce que cette beauté pourrait faire perdre à la vigilance de la raison qui doit entendre sans cesse ce que le verbe lui dit. Ainsi il y a peut-être chez Augustin pour certains une certaine déception Quant à la place que donne Augustin à ce que nous pourrions appeler, à ce que nous appelons aujourd'hui les arts liturgiques, aussi bien pour, pour la description d'un lieu, d'une église, puisqu'il il, il prend toujours ces, cette église comme signe de la réalité de la maison de Dieu qu'est le peuple chrétien lui-même. Et je vous lis simplement quelques extraits de, de sermons d'Augustin pour la fête liturgique qui correspond exactement à, à la prière de Salomon, c'est-à-dire la fête de la dédicace. La fête qui réunit cette multitude est la fête de la dédicace d'une maison de prière. Ainsi, cette maison est pour nous une maison de prière. Mais c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Si nous sommes la maison de Dieu, c'est parce qu'en nous, en nous formant dans le siècle, nous devons être dédiés à la fin du siècle. Et si nous avons de la peine à bâtir, nous aurons de la joie quand viendra pour nous la dédicace. Ce qui se faisait naguère lorsque s'élevaient ces murailles, se fait encore maintenant que se rassemblent ceux qui croient au Christ. Croire, en effet, c'est en quelque sorte être tiré des forêts et des montagnes comme le bois et la pierre. Et s'instruire, être baptisé, se former à la vie chrétienne, c'est être comme taillé, dressé, poli entre les mains des ouvriers et des artisans. On ne devient toutefois la maison du Seigneur qu'autant qu'on est uni par le ciment de la charité. Cet extrait est très représentatif puisqu'en fait, on a le peuple d'Hippone qui célèbre une dédicace, or Augustin leur dit, voilà, mais en fait la dédicace pour vous n'est pas, pas encore là. Et on est en train d'être construit sans cesse par les vertus, les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et sur ce, cette dimension de, de l'espérance comme construction que je voudrais finir. Juste, ça veut dire que c'est lui... Ce qui prend le pas, c'est vraiment cet enseignement de Saint Paul euh, sur le, le corps du Christ qui s'édifie euh, par la, la, la vie de Dieu dans le cœur de chacun. Voilà. Hein? Et c'est cette Église du Christ qui compte. C'est cette Église qui compte. Elle a besoin, et je commençais par la nécessité du lieu, elle a besoin de se réunir dans un lieu, et ça c'est la dimension de l'incarnation et du sacrement, elle a besoin... Voilà, de lieu, mais ce lieu même, pour elle, est un, est un enseignement permanent, est un signe qui, qui doit l'exhorter sans cesse à s'édifier dans la charité. Parce que c'est seulement cette charité-là qui peut faire que la prière soit agréée, quel que soit le lieu. Qu'est-ce donc que doit rendre le Seigneur à ses fidèles lorsque ceux-ci élèvent ces édifices avec tant de piété Tant de gaieté et de dévouement, c'est de les faire entrer à leur tour dans la construction de l'édifice immense vers lequel s'élancent les pierres vivantes que forme la foi, mmh. qu'affermit l'espérance et qu'unit la charité. Cette, cette, cette citation est, est assez complexe, mmh. en fait, et on voit comment les deux se, se répondent. L'Église. La, la, que les chrétiens commencent. Autant d'Augustin, c'est acquis. Depuis Constantin, a créé de façon de plus en plus belle, de plus en plus somptueuse, de plus en plus ornée. Orné et... Mais Augustin leur dit attention, cela n'a de sens que si ça vous permet à vous-même de vous construire comme peuple de Dieu, uni dans la charité, pour ne faire qu'un seul cœur et qu'une seule âme. C'est une réminiscence de Romains 12 offrez le, le sacrifice raisonnable ou le culte ra rationnel, comme dit. C'est-à-dire le culte qui passe dans l'exercice dans des vertus. Oui. Et, et même, c'est un, peut-être une annexe, mais même la, les éléments de l'humanité du Christ, sa nativité, Augustin les compare en fait à, à cette construction qui permet l'édification du, du temple de Dieu qu'est qu l'Église comme des échafaudages, Il y a cette notion d'échafaudage qui est très présente dans, voilà, dans sa spiritualité. Pour aller dans, dans ton sens, frère Éric, le, le saint Thomas d'Aquin a, euh, dans son commentaire sur le psaume 23, dit « Quelqu'un habite la maison de Dieu par la foi et la charité, ainsi que par des œuvres bonnes qui y sont conformes. » Et il cite le psaume 67 dans la version de la Septante, euh, qui, euh, qui dit que « Dieu fait que dans sa maison, nous ayons une seule volonté. Mm » -hmm. Et c'est exactement ce que dit Augustin. Ça, c'est l'héritage augustinien, augustinien hein, de, oui. de, de, de Thomas. Mm -hmm. euh, en même temps, il apporte à, à cette question du... Alors, c'est sûr que Thomas se situe euh, dix, presque dix siècles après, euh, après Augustin, euh, euh, il, il, il, se, il se situe d'une autre manière et il a un, un certain recul du point de vue de, de cette théologie du Temple. Euh, lui n'a pas connu les temples païens comme, euh, comme, ou les restes des temples païens comme Augustin avait pu les connaître. Euh, ce qui lui donne aussi peut-être une, une certaine distance plus, euh, plus apaisée à l'égard de, de, de, de ce qu'étaient qu les, les temples des païens. Euh, mais, il est vrai que la, la clé de, de sa réflexion, euh, on la trouve par exemple chez saint Paul dans son discours à la réopage euh, c'est que Dieu a fait le monde et tout ce qui est dans le monde. Par conséquent, il est le Seigneur de tous. Et s'il est le Seigneur de tous, cela veut dire qu'il agit en tous, il guide toutes choses. Et s'il guide toute chose, il est partout. Hein? Et donc, il est vain de dire euh, « Dieu habite ici ou là », comme si Dieu habite, habitant ici n'habiterait pas là. Euh, de sorte que le temple ne doit pas être conçu comme le lieu où réside Dieu, comme s'il était contenu dans le temple. Hein? Euh, le temple n'est là que, alors, n'est là que, c'est ça ce qu'il faut voir, pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y avait besoin d'un temple Si Dieu est partout chez lui, Dieu habite pourtant dans le temple de Jérusalem euh, d'une certaine manière qui n'est pas celle contre, euh, dans laquelle il est présent ailleurs. En quel sens Voici ce qu'il dit dans la Somme de théologie. Tout le culte extérieur de Dieu est principalement ordonné au fait que les hommes aient crainte de Dieu. Or, cette disposition de l'âme humaine, cette crainte, cette... Alors, plus exactement ici c'est la révérence, mais c'est la... la crainte quand même, cette disposition de l'âme humaine permet que les choses communes ou banales soient moins révérées, Tandis qu'est plus admiré et révéré ce qui possède une particulière excellence par rapport au reste. Ce qui manifeste la, ce, la révérence, c'est cette disposition de l'âme dans laquelle on fait le départ entre ce qui mérite la révérence parce qu'il a une particulière élévation et ce qui, au contraire, est du commun, du banal, bien, du quotidien. De là vient que la coutume S'imposa chez les hommes de parer les rois et les princes de vêtements précieux, ou qu'ils possédassent des habitations plus spacieuses et plus belles, parce qu'il leur fallait être révérés par leurs sujets. On voit bien ce qui est en jeu, c'est-à-dire, il s'agit de donner une marque pour savoir qui révérer, qui sort de l'ordinaire, quel est le lieu important. « C'est pourquoi il fut nécessaire que soit ordonné au culte de Dieu des temps précis, un lieu spécial, des objets dédiés, des ministres particuliers, afin que les âmes des hommes soient conduites à une plus grande crainte de Dieu. » Là, on, on sent qu'il faut s'extraire du monde banal et entrer dans quelque chose qui nous dépasse et, et qui demande la révérence. De même, le statut de la loi ancienne fut aussi institué pour annoncer en figure les mystères du Christ. Car ce qui est annoncé en figure doit forcément l'être par quelque chose de précis, quelque chose qui en représente une certaine similitude. » On voit donc que Thomas a fourni deux raisons pour lesquelles Dieu a permis ce qu'on a vu. Hein, ce n'est pas Dieu qui veut, mais c'est il permet que les hommes qui voulaient un temple et un temple, et il va se servir de ce temple pour à la fois donner un lieu précis où on a le sens de la révérence qui est due à Dieu, et d'autre part, ce temple va servir aussi d'annonce du Christ, euh, puisque c'est dans le Christ qu'en réalité, nous trouverons, se trouvera le temple nouveau. bien Je, je continue. Le culte de Dieu concerne... Deux parties. Il y a deux dieux d'une part, celui que l'on honore, et les hommes d'autre part, qui sont ceux qui honorent. Dieu lui-même, qui est honoré, ne peut être renfermé dans aucun lieu corporel. Et il n'y a donc pas à faire un sanctuaire ou un temple pour lui. Dieu n'a pas besoin de temple. Bien. En revanche, les hommes qui honorent, eux, sont corporels. Et pour eux, il faut un sanctuaire particulier ou un temple, qui soit institué pour le culte de Dieu. Et ceci pour deux raisons, et on va les reprendre d'une autre manière, ces deux raisons. D'une part, lorsqu'ils viennent en un tel lieu, en comprenant que ce lieu est dédié à honorer Dieu, ils y viennent avec une plus grande crainte. D'autre part, en raison de la disposition particulière du temple ou du sanctuaire, leur sont signifiées des choses qui touche à l'excellence de la divinité et de l'humanité du Christ. Et Thomas cite ici le, un extrait de la prière de Salomon. « Si le ciel et la terre ne peuvent te contenir, encore moins cette demeure que j'ai bâtie. » Ça, c'est du côté de Dieu, Salomon le dit, « du côté de Dieu, ce n'est pas pour Dieu que je te fais ça. Hein? » Mais, Thomas cite à nouveau euh, la prière de Salomon, Salomon ajoute « « Mais que tes yeux soient ouverts sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, mon nom sera là, afin que tu exhaustes la supplication de ton serviteur et de ton peuple israël. » Donc c'est exactement ce dont nous avons parlé précédemment. Hein. Ce, ce lieu devient le lieu précis où la, où la révérence à Dieu peut s'exprimer, parce que l'homme a besoin de cela. Et euh, Dieu donne ce lieu comme un lieu qui répond à ce besoin humain et à cette nécessité humaine de se tourner vers Dieu et en fait d'introduire son espérance, d'avoir un lieu pour, qui, qui concrétise l'espérance. Et je pense que... Euh, oui, je, je finis juste la citation. On voit clairement ici que la maison du sanctuaire n'est pas établie pour que Dieu soit renfermé dedans, comme si c'était un habitant de ce lieu, mais pour que le nom de Dieu habite là, c'est-à-dire pour que la connaissance de Dieu soit manifestée là, au moyen de ce que l'on y fait ou de ce que l'on y dit. De sorte que, en raison de la crainte du lieu, les prières qui y sont adressées soient plus dignes d'être exaucées en raison de la dévotion de Mais ceux voilà. qui y prient. Hein le temps va être le lieu pour susciter la dévotion, amener à cette dévotion. Et cette dévotion... C'est le temple vient donner l'assurance d'une plus, plus grande assurance d'être exaucé, euh, euh, parce que c'est ce lieu. Je pense qu'on rejoint exactement oui, ce bien. que nous avons dit juste avant. D'où la symbolique aussi du lieu, qui est très importante pour... Pour guider, en fait. Euh... Exactement. Alors, et, et, alors c'est là où, où Thomas est intéressant, parce qu'il rajoute, en fait, le lien avec la figure du Christ, c'est-à-dire que tous les éléments qui vont être là, vont être là pour, pour, pour montrer cette, cette dualité, que euh, l'homme euh, euh, que, que, que soit disposé euh, à, cette, à cette prière, pour que la connaissance de Dieu lui soit manifestée en ce lieu, et la manière dont on va le faire va en même temps préfigurer le Christ, qui lui sera le temple euh, dans lequel nous serons insérés. Hein? Et donc, euh, je dirais, euh, euh, en fait, Thomas articule ici oui, Augustin, hein, Augustin sur l'édification mmh. du temple de, de, du corps du Christ, euh, et la, le fondement humain, naturel, dans lequel nous avons besoin d'un lieu de culte, justement, pour, pour assurer no, no, notre espérance. Euh, je voudrais compléter euh, par euh, une, une précision sur cette prière, euh, mais aussi sur celle d'hier, d'Anne. De, de, de, de, Elles commencent toutes deux par euh, une invocation à Dieu. Mm -hmm. Et justement, le, euh, euh, le sanctuaire, c'est le lieu où, parce qu'il est ce lieu précis, ce lieu où, euh, euh, qui est, où, où on a cette assurance que Dieu écoute, mm -hmm. et bien notre prière devient, si l'on peut dire, personnelle. On va s'adresser à Dieu en le nommant, mm -hmm. Hein, D'où euh, on invoque le nom, du, le nom Seigneur du Seigneur en ce lieu, et c'est le lieu où on invoque ce nom du Seigneur parce que, parce que euh, là, il y a, là, Dieu a choisi ce lieu pour être invoqué. Bien. Et euh, cette invocation, elle est très importante parce que c'est celle que l'on retrouve, par exemple, dans le « Notre Père euh, ». Le, le, le, notre prière centrale, celle que nous a apprise le Christ, commence par cette même invocation. Dans la, dans la prière de Salomon, c'est « Seigneur Dieu d'Israël », il n'y a personne comme toi parmi les dieux, dans les cieux là-haut, sur la terre en bas. Et pour nous, notre Père qui est aux cieux, c'est la même euh, invocation du nom. De la même façon pour Anne, hier, c'était euh, Dieu d'Israël, Seigneur Sabaoth, Dieu des armées. Hein. Et donc on, on commence par invoquer le nom de Dieu. Et cette invocation qui, que le Temple permet... Euh, parce que justement il nous dirige vers, un, vers, vers Dieu, euh, précisément ce Dieu-là, notre Dieu, hein, là où on peut dire notre Dieu, euh, il permet donc la prière, à la prière de trouver un interlocuteur. Le temple, c'est le lieu où nous trouvons un interlocuteur, qui nous assure d'être là, là. Et... Ce point est très important pour, euh, euh, du point de vue de la théologie de la prière, parce que euh, dans, la, euh, dans, dans la foi au Dieu unique, Dieu est le Seigneur du ciel et de la terre, de toutes choses, et donc tout est dans sa main, et nous le trouvons partout. Mais se pose la question de, est-ce qu'il écoute ma prière est-ce que je, mon espérance trouve un interlocuteur Est-ce qu'il y a quelqu'un en face qui répond Et euh, la, la, la, le temple vient nous affirmer que de nous assurer de trois choses. La première, c'est que Dieu se soucie de nous, de nos affaires. Si Dieu n'avait aucun souci de nous, pour le prier, il n'y aurait pas besoin de temple. Si, d'autre part, Dieu avait tout fixé au sens où tout serait nécessaire et arriverait nécessairement, il n'y aurait plus besoin de prier, puisque de toute façon, ça ne changerait à rien, ça ne servirait à rien. Mais, troisièmement, si Dieu. Euh, euh, troisièmement, Dieu donc suscite notre prière. Mais ce n'est pas une prière pour le faire changer d'avis, au sens où Dieu n'apprend pas par notre prière ce dont nous avons besoin. En réalité, si nous prions, c'est pour nous associer à ce qu'Il veut accomplir, ce que nous avons vu avec la prière d'Anne. Et donc, le lieu où nous l'invoquons, c'est le lieu où nous nous plaçons au sein de sa Providence. Avec lui, nous plaçons notre volonté, nous la rapprochons de la sienne. Et nous nous associons, nous insérons dans sa providence en son nom. De sorte que euh, la, la, notre espérance trouve non seulement un interlocuteur, mais aussi elle apprend à savoir quoi demander. Adiutorium nostrum in nomine domini, cui fecit cellum et terram.